Comment Est-ce qu'on passe d'un groupe punk à l'écriture d'un roman euh, C'était assez naturel en fait. Euh, c'est un roman qui a été écrit avec une. Euh, avec un, en pensant très, très fort à la rythmique, en fait, à une espèce de musicalité tout le temps. Euh, donc il y a, y a des phrases qui, euh, qui s'arrêtent net, il y a un, est un, un, un livre qui est, qui est écrit à la première personne, etc. Donc il y, euh, y a un côté punk en fait, euh, clairement. Et euh, donc c'était assez naturel. Après, moi, c'est un. Euh, c'est quelque chose euh, moi je pensais à écrire un roman j'ai euh, pensé à ça euh, presque toute ma vie quoi j'ai toujours lu énormément de, de romans j'ai toujours trouvé ça euh, trou trouvé que c'était la plus belle euh, la plus belle forme euh, de création possible euh, et, euh, et en fait le, le déclic a été pour moi le ben, en fait le, le covid parce que pendant la pandémie euh, je ne pouvais plus faire de film, ce qui est mon métier euh, principal. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit, ben, on se lance, quoi, on y va. Et, euh, et l'idée voilà. et était pour revenir au punk était quand même d'écrire quelque chose qui était conforme à, à moi ma façon d'écrire même des scripts, qui est un truc euh, toujours assez punk, assez rentre dedans. Et euh, donc voilà, je me suis lancé comme ça. Les douleurs premières, euh, c'est un roman d'amour qui est écrit euh, à la première personne et qui est écrit euh, à travers en fait euh, on parle d'amour à travers d'autres sentiments et notamment la colère donc c'est un c'est un livre qui est euh, qui est assez vénère et qui est euh, et qui nous parle de d'amour ouais, à travers la révolte à travers la colère et c'est on part de, de personnages qui euh, qui pensent que tomber amoureux c'est pas du tout une bonne idée euh, qui pensent qu'il y a des choses plus importantes dans la vie euh, notamment se, se remettre d'une un, enfance assez terrible euh, et donc euh, donc on les suit à travers une existence euh, principalement à Paris. Euh, même si après on va, on va ailleurs, on va en Italie, on va à Santiago, au Chili. Mais euh, principalement à Paris, on suit ces, ces deux sœurs qui, euh, qui vont raconter un petit peu leur vision de l'amour et, et l'une d'elles va tomber amoureuse très fort, même si elle n'en a pas du tout envie. Euh, et donc voilà, donc on parle d'amour à travers, à travers cette révolte qui, qui est pour moi hyper importante et hyper légitime. Je trouve qu'on a... On a, certes, on a quelques raisons de tomber amoureux dans ce monde, mais on a surtout beaucoup, beaucoup de raisons d'être en colère. C'était ce que je voulais dire. Euh, la première image que j'ai eue, l'élément déclencheur, c'est une bonne question. Euh, bah, je pense clairement que je voulais écrire un roman euh, un peu comme on écrit un scénario, c'est-à-dire les, bon les chapitres s'arrêtent un peu en cliffhanger il y a ce côté un petit peu. On essaye de tenir euh, le lecteur en haleine. Euh, après je pense que j'avais des j'avais des scènes dans la tête dès le départ donc ça c'est là pour le coup on est un peu dans, dans le domaine du film où j'avais euh, j'avais une il y a une scène qui se passe sur la sur la côte atlantique là en France et que, que j'avais en tête en fait depuis dès le départ même si elle arrive très loin dans le roman euh, plus de deux trois scènes aussi euh, dans Paris il y, y avait des trucs vraiment euh, il euh, y a une rencontre amoureuse qui, qui commence sur une, euh, dans une station de métro, donc euh, métro, la station Stalingrad. Et ça, c'est vraiment un truc. C'était, euh, pour moi, c'est une scène qui est ultra visuelle, quoi. Donc, euh, avant même de l'écrire, avant de savoir vraiment quel est le propos de cette scène, moi, je, je savais comment la raconter. Donc, on est, euh, on est euh, sur une ambiance un peu justement euh, chant contre chant. Euh, donc, d'abord, on, on est dans la peau de cette cette jeune femme et puis après on la, on la voit un petit peu de l'extérieur etc donc il y a... non je pense qu'il y avait vraiment il y avait vraiment plusieurs scènes où... qui ont été écrites comme des, comme des scènes de film je pense un des gros challenges de, de ce livre c'était de tenir de bout en bout en fait cette histoire en restant toujours à la première personne et de garder un peu une rythmique hyper, hyper rapide et en même temps bah, de donner le point de vue des différents personnages donc on, on est dans la peau d'une jeune fille euh, au départ. Et puis en fait, après, le, le roman switch complètement sur... Euh, on part dans la, dans la peau d'autres personnages. Et l'idée, c'était euh, d'arriver à garder euh, une rythmique tout en donnant à, à chacun une, une voix particulière. Et, euh, et c'était un, un vrai challenge. Et c'était moi bon, quelque chose qui m'a vachement euh, plu dans le travail avec l'éditrice aussi. C'était de retoucher un peu ces voix-là, de, de réfléchir à comment telle personne parle, comment telle personne parle. Euh, c'était euh, assez chouette, donc voilà, je suis, moi je suis ravi jusqu'à présent.